Bonjour Internet, ici le Dr Phi, sans barbe ni cheveux, toujours en confinement, toujours depuis la Loire-Atlantique. Et je voulais vous parler du 1er mai. Alors, quand j'étais petit, moi je trouvais ça bizarre le 1er mai. c'est vrai, c'est un jour qui s'appelle Fête du Travail, il paraît, sur les calendriers il écrit Fête du Travail, à la télé, à la radio ils disent C'est la Fête du Travail. Et pourtant c'est un jour férié où la majorité des employés et salariés, ouvriers et cadres de ce pays ne bossent pas. Ça m'avait longtemps gratouillé le fond de la tête, je comprenais pas ça tenait pas debout, et puis un jour, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, la fête du travail, ça n'existe pas. Pas en tant que tel. Il y a bien un truc qui existe, mais c'est pas la fête du travail, ça s'appelle pas comme ça. Moi, j'étais content de l'apprendre, parce que pour moi, ça n'avait pas vraiment de sens de fêter le travail. Pour être clair... À titre personnel, je ne conteste pas l'utilité, la nécessité intrinsèque du travail pour fabriquer, transformer, adapter à nos besoins, la matière, les objets, les choses concrètes comme abstraites. On doit le faire pour assurer notre subsistance physique. Cependant, même si le travail est utile, personne ne contestera que s'il était possible de confier cette responsabilité et ce, ce boulot à des machines, afin de nous soustraire aux côtés pénible et dangereux, pour faire des trucs qui nous intéressent plus, ben, on serait plutôt content. Alors c'est peut-être ma façon de voir les choses qui m'influence là-dessus, pour moi, l'être humain est plutôt mu par une volonté fondamentale d'échapper à sa condition pour en atteindre une meilleure, et ça se vérifie dans le travail. Alors, si c'était vraiment la fête du travail, ça voudrait dire quoi, de fêter le travail D'abord, on pourrait se dire qu'on est content d'avoir un boulot plutôt que d'être chômeur. Ouais, mais bon, le chômage en soi, ce n'est un problème que parce qu'on nous répète à longueur de temps que les chômeurs sont des gens oisifs, des feignasses, qui ne se prennent pas en main, alors même qu'il est indiscutable que les gens sont dans leur immense majorité, totalement dépourvus de prise sur les raisons qui les conduisent au chômage. Ils ne décident pas de s'autolicencier, ce n'est pas les chômeurs qui ont décidé de faire partie d'un plan social, ils ne décident pas de délocaliser leurs usines. Les chômeurs subissent le chômage, c'est tout et il se rapproche de plus en plus du gouffre de l'exclusion à mesure que les indemnités chômage qu'il touche s'amoindrissent, puis finissent par se tarir. Alors, quand il retrouve un taf, bah, il récupère un meilleur revenu, mais il cesse aussi d'être un paria, euh, d'avoir ce marqueur social infamant qui le range malgré lui dans la catégorie des sous-citoyens. Un chômeur à qui ça arrive est content d'avoir réussi à s'éloigner pour un temps au moins de l'abîme de la misère. Alors il va fêter le travail, parce que c'est mieux que de crever de faim, en somme. Mais bon, fêter le travail parce que c'est mieux d'avoir un travail que de crever de faim, ça donne pas vraiment envie, je trouve. Alors, fêter le travail, ça pourrait vouloir dire autre chose. Peut-être qu'on parle plutôt de fêter la valeur émancipatrice du travail, euh, comme une forme d'accomplissement humain qui fait qu'on a choisi de faire quelque chose de ses dix doigts, et qu'on le fait, qu'on le fait bien, et qu'on en tire sa subsistance et qu'on en est content. Alors c'est vrai qu'on en connaît forcément une, une personne qui kiffe son boulot, qui a l'air d'en tirer de la satisfaction, du bonheur même, enfin quelqu'un qui s'accomplit par son travail, ça existe. Et c'est vrai que c'est une belle idée, mais pour le coup, euh, je pense que c'est surtout vrai en période de plein emploi et de rapport de force favorable aux travailleurs en fait. Cela, ça pourrait concerner tout le monde, puisque tout le monde sera en mesure de dire « j'ai un travail qui me plaît ». Mais en ce moment, ce n'est pas vraiment le cas et avec tout ce qui va nous arriver en pleine gueule dans les mois qui viennent, ça va pas s'améliorer. Je pense qu'aujourd'hui, nul ne peut ignorer le nombre considérable de travailleurs ayant obtenu une qualification professionnelle de tout niveau, hein, des ouvriers comme des cadres avec des diplômes et tout, et qui se retrouvent à accepter un boulot merdique et mal payé, loin de chez eux, pas du tout valorisant et pas du tout agréable, parce qu'il faut bien gagner sa croûte et que sinon ils iront grossir les rangs du chômage. Moi j'ai connu des agrégés d'histoire qui faisaient du support téléphonique, euh, des comédiens qui font de la peinture en bâtiment, enfin, est-ce que leur travail les émancipe Est-ce qu'il leur permet de s'accomplir Est-ce qu'ils ont envie de le fêter ce travail Pas sûr. Et c'est pour toutes ces raisons que ça m'a toujours paru bizarre d'appeler ça « fête du travail » et que j'ai voulu comprendre. Alors j'ai cherché et j'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin pour trouver l'explication. Et vous pouvez le faire aussi, d'ailleurs, c'est facile. Vous prenez le premier navigateur Internet qui passe, vous cherchez Wikipédia, 1er mai, vous suivez les liens et vous allez comprendre. Mais si vous avez la flemme, parce qu'aujourd'hui c'est le 1er mai, que c'est un jour de congé, et que c'est donc pas un jour pour bosser, eh ben, je vous explique en, en quelques mots. Historiquement, le 1er mai, ici, en France métropolitaine, ça a été un jour de fête celtique. C'était le jour où on sortait de la saison sombre pour entrer dans la saison claire. Un genre de Halloween à l'envers, en fait. Donc on voit bien, passage de l'hiver au printemps, les petites fleurs, le muguet, tout ça, vous captez l'esprit. Mais le 1er mai dont je vous parle aujourd'hui, c'est autre chose. Ça a commencé le 1er mai 1886, à l'usine McCormick de Chicago, euh, où des ouvriers américains s'étaient réunis pour réclamer la journée de 8 heures. A l'époque, le taf d'un ouvrier, c'est 6 jours par semaine. Donc on parle de mecs qui réclamaient de travailler pas plus que 48 heures par semaine. Ça vous donne une idée par rapport à aujourd'hui. Et cette journée de manifestation du 1er mai 1886 s'est soldée par une charge de police mortelle, donc un mort et dix blessés dans les rangs des ouvriers. Jusqu'ici, schéma classique, les ouvriers manifestent, on les fait terre à coups de bâton pour leur faire peur. Mais ces violences policières ont été dénoncées par une manifestation encore plus vaste qui s'est tenue trois jours après, le 4 mai 1886, toujours à Chicago, à Haymarket Square. Et alors que la manif se terminait et que les gens commençaient à partir, la police a décidé de charger alors que le maire avait demandé peu avant qu'elle se retire. Donc il faut croire que quelques-uns s'étaient préparés à riposter puisque une bombe explose parmi les policiers, les policiers tirent sur la foule à vue, bref, bilan de la manif contre les violences policières, bah, des violences policières de plus, des morts et des blessés de part et d'autre. Un vrai massacre. Il s'en est suivi à un procès d'une inéquité totale, puisqu'un membre de la famille d'un flic tué faisait partie du jury. Je vous la fais courte, huit ouvriers, présentés comme meneurs, ont été condamnés à mort pour l'exemple. Quatre sont pendus, un se suicide dans sa cellule. Mais ça s'arrête pas là. Ce 1er 1er mai a soulevé les foules dans le monde entier. Ça a créé une veille de protestation internationale. En gros, ça manifeste partout. Et sous la pression internationale, les derniers des condamnés à mort sont transformés en, en prisonniers à vie. Mais la colère ne redescend pas, et la revendication de durée de travail moins longue non plus. Trois ans plus tard, en 1889, L'International Socialiste, qui est un peu le fer de lance du mouvement ouvrier international à ce moment-là, se réunissait à Paris et décidait de consacrer désormais chaque 1er mai de chaque année à la manifestation pour obtenir la journée de 8 heures. Donc il ne lâche pas le morceau, le morceau et l'idée est reprise un peu partout. Mais comme bien souvent avec ce genre d'idée, ce n'est pas accueilli par le pouvoir en place avec un enthousiasme de ouf. Notamment le 1er mai 1891... A fourmis, dans le nord de la France, la manifestation finit de nouveau dans un bain de sang. On tira vu vue sur la foule dix morts, dont deux enfants. Et pendant ce temps-là, l'affaire de Haymarket Square continue de faire des vagues. Donc, euh, six ans après le 1er mai 1886, six ans après le massacre, euh, donc on est en 1893, euh, le procès des condamnés, pour l'exemple, a donc eu lieu six ans avant, hein, et le gouverneur de l'Illinois, gracie les prisonniers restants et l'ensemble des condamnés vont être réhabilités. Et le gouverneur ira même jusqu'à expliquer que le massacre a eu lieu parce que le chef de la police à ce moment-là voulait en découdre et voulait ternir l'image du mouvement ouvrier. Et pendant ce temps-là, l'idée du 1er mai comme jour de manifestation pour les droits des travailleurs et les conditions de travail continue à faire son chemin. Donc euh, on termine le 19e siècle, on arrive au début du 20e, euh, on se tape la première guerre mondiale, et donc on arrive en France en 1919, sortie de Première Guerre mondiale, le Sénat français vote la journée de 8 heures et consacre le 1er mai comme journée chômée. Et en 1920, d'ailleurs, un an après, la Russie soviétique fait pareil et déclare que cette journée sera une fête des travailleurs. Donc voilà, le 1er mai, c'est ça. C'est pas la fête du travail, ça n'existe pas, la fête du travail. C'est la fête internationale des travailleurs. Mais du coup, pourquoi on appelle ça fête du travail, nous eh ben, à cause d'une de ces petites vislardises politiques dont nos gouvernants ont le secret. C'est sous l'occupation, en 1941, en France, que le gouvernement de Vichy, du maréchal Pétain, transforme le 1er mai en fête du travail et de la concorde sociale. Ça veut donc dire que ça fait, cette année, 79 ans de suite, que sur tous nos calendriers, et dans la bouche des présentateurs télé et radio, dans les discours des ministres et des chefs d'État, ce sont les mots de Pétain, sont utilisés pour parler de cette fête. Sympa, non? Bon, je ne voudrais quand même pas trop ternir l'ambiance, mais juste pour vous dire en haut de mots de pourquoi j'ai voulu vous parler du 1er mai au en fait. Parce que chaque année, depuis que j'ai déménagé de Paris, je participe à la commémoration du 1er mai dans ma ville, ici. Et il faut reconnaître qu'on n'est pas très nombreux à Yali. Et puis bon bah les gens qui passent à côté pendant qu'on fait ça, ils écoutent à peine. Et les autres, ils sont bah, à la plage, en forêt, dans des parcs, ou chez eux, ils se reposent, quoi. Pour beaucoup de Français, le 1er mai, c'est donc juste bah, le jour du muguet, le jour où on va se balader avec les gosses. Alors évidemment, cette année, le 1er mai, pour tout le monde, c'est claque chez soi, sauf si vous êtes soignant, agent de propreté, livreur, ou dans l'alimentaire ou l'agriculture. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un 1er mai confiné, ça vous laisse du temps pour penser, du temps pour réfléchir, et puis du temps pour apprendre. Et moi, si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'aimerais que dans vos têtes, à vous qui m'écoutez, il y ait des parallèles qui s'établissent. Un parallèle entre 1886, quand la police a tiré sur les manifestants qui réclamaient de meilleures conditions de travail, et 2019, quand la police a matraqué, gazé, soignants et ouvriers qui réclamaient de meilleures conditions de travail. Un parallèle entre l'arrogance et la morgue des riches industriels qui faisaient la loi à la fin du 19e siècle et refusaient que les ouvriers obtiennent une limite à leur temps de travail, et l'arrogance et la morgue des milliardaires et financiers qui font la loi en ce début de XXIe siècle, qui obligent des gens à aller bosser sans protection au risque de se choper le coronavirus, qui veulent rouvrir les écoles et les entreprises contre la vie des scientifiques, histoire que la thune continue à leur rentrer dans la poche. J'aimerais que vous réalisiez que, si vous avez aujourd'hui, comme chaque année, cette journée de congé pour vous, c'est parce que d'autres avant vous ont considéré que vous en aviez besoin pour penser à vos conditions de travail et pouvoir demander du changement pour que ça aille mieux. Ils pensaient que votre travail justifiait que vous soyez écoutés et honorés. Et je voudrais que vous compreniez que ce que commémorent euh, ces gens qui euh, sont au 1er mai dehors chaque année, des gens que vous ne voyez pas aujourd'hui à cause du confinement, mais qui d'habitude parlent dans des micros et des mégaphones, sous des drapeaux et des bandes robains, ces gens sont là pour vous. Ces militants syndicalistes ou politiques, à qui euh, certains n'osent même pas parler, parce que des fois que le syndicalisme puisse être contagieux comme un coronavirus, ben, ils perpétuent cet esprit du départ, ils font vivre cette possibilité pour vous de dire ce qui ne va pas, ce qui devrait changer, et de négocier, d'avoir le pouvoir de négocier pour obtenir que ça change. Moi, je sais que certains refusent carrément de les voir, mais on sait tous qu'ils sont là, ces gens-là. La preuve, c'est que quand on est menacé de licenciement ou d'une sanction injuste dans son entreprise, on n'a aucune peine à aller trouver un représentant syndical, pour un élu du personnel, pour vous aider. Alors, moi, je ne vais pas... Euh, vous demandez de leur tresser des lauriers, fais, je ne le fais pas moi non plus. Je ne vais pas demander d'aller commémorer avec eux et avec moi les morts de Haymarket Square à ceux qui ne veulent pas le faire. Je ne vous demanderai pas de célébrer avec eux et avec moi les victoires sociales arrachées grâce à la lutte des humbles. Ces victoires que chaque gouvernement successif essaye d'ailleurs de rogner, les congés payés, la réduction du temps de travail, la sécurité sociale, la santé publique, surtout aujourd'hui, l'assurance chômage, la retraite. Enfin, vous n'aurez pas à applaudir toutes ces choses qui ne s'obtiennent pas sans aller battre le pavé. N'aurez pas à lui. voilà. Je vous demanderai pas de, de, de célébrer ces trucs qui font que votre vie est meilleure aujourd'hui que celle d'un ouvrier de 1886 qui bossait plus de 48 heures par semaine. Toutes ces choses qu'on ne peut pas obtenir autrement que par le lieu de collective. Mais aujourd'hui, c'est le 1er mai, la fête internationale des travailleurs. Et il y a une chose toute simple que vous pouvez faire. Euh, cette chose toute simple, c'est que bah, vous prenez un stylo, vous allez sur votre calendrier, et avec votre stylo là, sur votre calendrier, vous barrez, faites du travail, et vous écrivez à la place, faites des travailleurs. Et l'an prochain, vous recommencez. Ça prend 5 secondes, c'est un pas de fourmi, mais c'est un pas en avant. Albert Camus a écrit euh, Mal nommer les choses ajoute à la misère du monde. Alors, ben, nommez bien ce jour, et avec moi, enlevez un peu de misère. Ça fera du bien à tout le monde. Allez, prenez soin de vous, et sortez couvert. À bientôt.